Je vous remercie le Seigneur pour cette grâce à chaque fois qu'il me la grâce de pouvoir revenir Pour moi c'est une grâce Nous partons mais nous ne savons pas si nous pouvons revenir Amen. Mais je remercie le Seigneur notre Dieu Je peux aller dans différents endroits mais vous êtes toujours le plus précieux dans mon cœur. Amen. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir vous avoir et de pouvoir vous apporter sa parole. C'est parce qu'il vous connaît. Amen. Nous, nous sommes reconnaissants pour cet amour et cette grâce qui nous a vraiment accordé de pouvoir nous ramener ensemble pour que nous puissions demeurer dans l'unité de la foi. Et ce qu'il désire, c'est que nous puissions avoir cette, cette foi commune et avoir réellement aussi cette confiance dans sa parole, l'aimer de tout notre cœur. Que Dieu bénisse richement, mon précieux frère. Bon. C'est une grâce pour moi aussi d'avoir mon précieux frère. Même aussi avec mon précieux frère qui te fonce. Et tous mes bien-aimés frères qui sont là, qui servent aussi les seigneurs. Je suis dans la loi. Les avoir tous heureux aussi, de savoir que mon frère Pascal était là aussi, mon frère Yves et mon frère Daniel aussi. Que Dieu bénisse aussi mon précieux frère qui était parti et qui est revenu, notre frère Denis. Oh. Vous savez, j'étais touché dans mon cœur aussi. Et c'est mon béni, frère, ici, je crois, que, euh, son nom est Il est là, le frère, mon précieux frère, Gislam. Vous savez, quand je prenais, je devais partir, il m'a envoyé un, un SMS, je crois, c'était très tôt, mais tard. Mais... Son cœur palpitait. Il dit Mais frère, dans mon cœur, quand tu nous as parlé, j'ai eu l'impression comme si c'était la dernière fois qu'on te voit. Et on ne sait pas si tu vas revenir. Alors j'étais vraiment touché dans mon cœur. dit Seigneur, est-ce que c'est vraiment euh, la dernière fois qu'on voit le frère Est-ce qu'il va Alors son cœur travaillait. Il dit et Je me disais, il poser posé, mais si, ça n'allait pas toujours. Mais Dieu a accordé la grâce. Que je puisse revenir aussi par vous. Oui. Et vous avez beaucoup prié pour cela. Que le Seigneur, notre Dieu, me, me soutienne. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver ensemble. Et de pouvoir réellement, comme mon précieux frère l'a lu dans les scènes Et il a chanté. Et c'est vrai, il est vraiment le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous accorde donc la grâce de pouvoir réellement réaliser qu'il n'a pas changé. Le temps avance fortement. C'est lui qui, qui est de Dieu. Dieu lui accorde la grâce de pouvoir réellement prendre conscience de ce que Dieu fait. Et puis il nous, nous aide aussi à grandir aussi dans les choses qui nous concernent. C'est vraiment un temps très sérieux. Très sérieux parce que nous voyons que la fin arrive vraiment. C'est lui qui dormait puisse réellement se réveiller pour réellement prendre les choses. C'est vrai, le Seigneur parle tantôt d'une manière étendue. Il, il n'y a que ceux vraiment qui n'ont pas quelque chose de Dieu au plus profond de leur âme qui prennent toujours à la négligence. Les choses ne continueront pas à toujours à être vrai. Les choses vont vraiment changer. Et vous avez, j'ai expérimenté des choses extra. Quand je dis extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Ils m'ont moi-même changé pour le bouleversé aussi. Choses qui sont à la Mais lève-nous pour prier et puis prendre une portion de Dieu. Précieux sauveur béni, mon âme t'est reconnaissante en toi ce matin pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir me retrouver ici avec ton peuple, Père. Bénérichement, mon précieux frère, mon beau-père, que tu soutiennes encore ton serviteur, Père, que tu le moines. Merci pour tout ce que tu as fait au travers de lui, Père Saint. Merci encore pour mon précieux frère, il défonce mon béni, mon père Saint. Que tu le bénisses aussi richement, Père, que tu le soutiennes, que tu le fasses ici, pour chaque frère, pour chaque sœur encore dans ces lieux qui, qui travaillent pour ceux qui sont instruments, interprétation, bénémoine Père, de père de Dieu, le Seigneur, mon Dieu, le frère d'Aboral, bénémoine Père, le sœurs aussi, les jeunes hommes, comme je les filles, nos enfants aussi, Père. Tu as gardé tous nos précieux frères qui sont passés ici pour apporter ta parole à ce peuple qui est à toi, Père. Quelle allégresse de pouvoir nous retrouver, Père. Je te loue pour cela, mon roi. Merci encore pour la bonne santé. Merci pour la grâce de pouvoir nous tenir encore debout, Père. Pour pouvoir réellement chanter les chants de Sion, mon béné Père, du Pour les naissances, nous avons réussi à pouvoir apprendre, Père. Nous sommes heureux, Père Saint. Béni soit ton Saint Nom. Nous nous tenons devant ton trône de grâce. Te remercions pour la grâce d'avoir cette parole que nous voulons lire, Père Saint. Oh Dieu, c'est avec beaucoup de respect, Seigneur, et de considération encore aujourd'hui, Père Saint, de voir réellement ta grandeur, comment tu es tout puissant et que tu te manifestes d'une manière extraordinaire, Père, pour témoigner que ta parole à toi contre la valeur aujourd'hui. Nous te remercions pour cela, que la gloire. L'honneur et la puissance, tout cela te revient à toi parce que tu es vraiment le Dieu vivant et tu as confondu l'adversaire, mon roi, en manifestant réellement ton droit puissant, Père, en témoignant que tu es le Dieu qui aime encore les hommes aujourd'hui, même dans les bourbis, dans le bas -fonds. Seigneur, tu es vraiment un Dieu incomparable. Louange et honneur à toi encore ce matin. Bénis ta parole, Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes des nous voulons donc lire dans livre de Thessaloniciens, et cela, je pense que c'est deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset donc je commence à partir verset 1, Il dit :« pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,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 et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce dans les temples de Dieu, c'est proprement lui-même Dieu. Amen. Amen. Nous voulons vraiment te dire merci encore, Père, cette grâce que tu nous as pas laissé dans les ténèbres, mon roi, mais tu as envoyé vraiment la lumière que nous voulons vraiment prendre en considération parce que ta visitation dans ce temps du soir a marqué l'époque et la génération, mon bien mes personnes témoignant qu'il y avait de l'Ancien Testament, c'est toujours le même sujet du Nouveau Testament. Père, Oh Dieu, aide-nous encore à considérer ce que toi tu es, ce que tu fais, Père, et en ce jour encore, par ta grâce, nous tiens par ta main, Père. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir. Tu as dit tellement, grand dans une telle simplicité, ne pas pas de que seul ceux qui sont à toi peuvent voir. Béni sois tu encore aujourd'hui. Je t'ai ainsi prié. Mais réellement réalisé combien ces, ces thèmes étaient d'une telle importance pour les chrétiens et les croyants, effectivement, depuis réellement que le Seigneur, notre sauveur a eu à pouvoir d'abord faire la, la promesse et, et aussi après donc sa, sa résurrection, lorsque il fut donc élevé pendant qu'il parlait donc avec ses disciples après donc la résurrection, il leur parlait de choses effectivement et également aussi de la, la promesse qu'il avait faite effectivement aux disciples de ce que ils seront donc revêtus de la puissance d'en haut et pendant qu'ils leur ont effectivement ils lui ont posé des questions et Seigneur est -ce en ce temps-là que tu rétabliras ainsi de suite parce que ils avaient déjà vu ce que Dieu avait fait et aussi au travers de cet homme de Galilée combien le Seigneur avait réellement confirmé la notoriété c'est-à-dire la puissance même la valeur puissante de sa parole dans la vie de celui qui croirait réellement de tout son cœur ce que c'est Dieu a pu arriver à pouvoir dire dans l'Ancien Testament et qu'il a aussi accompli effectivement dans le Nouveau Testament. Dieu a démontré qu'effectivement que sans l'ombre d'un peu importe effectivement ce que l'homme peut arriver à pouvoir penser, c'est que l'homme peut arriver à pouvoir prendre comme considération, même sa façon à lui de pouvoir réellement prendre les choses de Dieu, cela ne peut pas changer la manière dont Dieu va faire ce qu'il a déclaré. Rien ne peut faire en sorte que Dieu ne puisse pas être capable de pouvoir accomplir cela, parce que si il a déclaré la chose dans sa parole, c'est qu'il est capable de pouvoir le faire. J'ai beaucoup mon précieux frère, il chantait, il dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc s'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il connaît bien la fin avant le commencement. Donc en déclarant, c'est qu'il a eu à pouvoir déclarer ce que Dieu a vu qu'il était omniscient. Donc il avait la puissance de pouvoir maîtriser tout ce qui se passe pour que, sa parole qu'il a déclarée, nous devions vraiment être de ceux-là qui devons placer leur confiance à 100% Amen. dans la parole de Dieu, parce que nous sommes de cela que le Seigneur notre Dieu nous a la grâce dans, dans sa parole de voir l'évidence même et, et la, la, la, la, la, la puissance qui, qui dégage sa propre parole pour que nous puissions avoir force. Donc ils ont vu cela aussi parce qu'ils ont vu cet homme qui marchait avec eux et qui à ce moment là pose la question mais dites-vous donc que je suis effectivement et puis ils étaient un peu perdus et puis bon la réponse est venue et puis ils ont vu comment il était, comment même dans, dans ce monde et effectivement il était comment les, les, les religieux, les pharisiens, les saducéens avaient de la haine à son endroit. Cela leur a beaucoup instruit. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que même les jours où ils étaient euh, dans l'acte 4, effectivement, quand c'est important, à, à pu les prendre, effectivement, à marcher, effectivement, et, et qu'ils étaient là, euh, au milieu de ces religieux eux-mêmes, effectivement, qui, et, et caïfs et tout cela, des, des gens de renom, effectivement, qui, et qui leur disaient avec, vraiment, vous savez, menace, et tout ça, pour leur dire, mais par quel pouvoir ils, et au nom de qui avez-vous fait une telle chose Ils se sont aussi souvenus que lorsque leur maître était sur la terre, le même esprit, effectivement, qui était dans le religieux, ces mêmes esprits agissaient comme cela, et ils étaient toujours très combatifs contre la, la parole de Dieu. Donc ils se sont donc déguisés dans ce qu'on appelle le religieux, donc ces, ces esprits pour combattre. Donc, ils ont vu comment il était, comment même ils l'ont crucifié, et puis qu'il a ressuscité. Alors ils avaient une telle confiance dans ce qu'il pouvait parce que le Seigneur a prouvé que c'est lui qui a confiance dans sa parole, jamais Dieu ne l'abandonnera. Parce que là, vous savez, vous vous souvenez, nous l'avons entendu ici, quand il était amené là entre les mains des hommes et puis crucifié, tous avaient perdu espoir. Donc ils, ils ont vu le miracle de l'effet, mais arrivé à ce point-là parce que vous vous souvenez quand... Quand même, il avait dit, ⁇ Oh, mais les fils de l'homme sera divin de païen puis on fera mourir. ⁇ Pierre dit, mais à Dieu ne plaît, ça ne peut pas t'arriver. Donc pour eux, c'était quelque chose d'impensable. Parce qu'ayant vu cet homme des Galilées, comment Dieu était puissamment en lui. Comment il agissait avec la compassion, vous vous souvenez encore, hein? lorsqu'il est venu, quand, quand Lazare était donc mort depuis quatre jours, et, et Marthe et Marie qui avaient donc envoyé des gens, ils étaient avec lui, il dit, mais notre ami Lazare, il dort, aussi, donc on va le réveiller. Puis le regard, il dit, mais non, mais Lazare est vraiment mort. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus après quatre jours, et sa sœur dit, mais où l'a vu, sa soeur dit, mais, mais Rabbi, Seigneur, Maître, mais il sent déjà, ils étaient avec lui. Il sent déjà, il est pourri, il n'y a, a pas d'espoir. Il dit, mais là-bas, on lui dit, mais ton frère à toi ressuscitera. Il dit, oui, gloire à Dieu, je sais, je crois en toi. Il ressuscitera au dernier jour parce qu'il a une confiance en toi. Il dit, non, je suis la résurrection. Amen. Le grâce au frère. Il dit, si tu m'as, tu me possèdes, tu as la résurrection. Parce que je suis la résurrection. Et si quelqu'un me possède. Il ne pourra jamais. Donc la résurrection, c'est moi. C'est merveilleux, frère et soeur. Alors il dit ceci. Il dit, mais celui qui croit en moi, qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Parce que je suis la vie et la résurrection. Mais si quelqu'un croit en moi, et croit en moi, et quand bien même il, il serait mort, il vivra. Vous savez ce que le Seigneur a dit à, à lui regardez il dit mais crois-tu ça donc il pose la question pour elle-même savoir si elle est au plus profond de son cœur elle croit que ce que le Seigneur lui dit est vraiment vrai vous avez vous connaissez la réponse non il dit je le crois parce que tu es le Christ es le fils de Dieu donc, il avait confiance. Et puis, les disciples observaient, et Ils entendaient la conversation. Parce que, vous savez, ils ont vu à pouvoir entendre que, oui, il est vraiment mort. Alors, là, et, et puis là, en plus, autant de jours qui sont passés. Et puis, voilà qu'on dit, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, moi, ne mourra jamais. Est-ce que tu le crois? C'est merveilleux, hein? La question qu'il a posée, Me crois-tu cela Qu'est réellement -ce que si tu crois moi-même, l'amour n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que tu le crois Et c'est comme -ce cela qu'ils ont donc descendu avec, avec elle et puis ça sœur vient aussi. Et là, il dit, mais où l'avez-vous mis Vous vous souvenez Ils étaient là aussi. Il dit, Seigneur, ça fait déjà quatre jours. Il est déjà pourri, il sent déjà mort. Alors il se tourne et dit, mais ne t'ai-je pas dit et si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Les disciples l'observaient. Qu'est-ce que le Maître va réellement faire ici C'est là qu'il a prouvé qu'il était le Seigneur du ciel et de la terre. Le Créateur de toutes choses et qui domine sur tout, les temps et l'espace. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Parce qu'il est l'éternel. Celui Amen. qui... Créer le temps. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Frères et sœurs, vous n'avez pas encore réalisé la grâce que nous avons. Mm -hmm. Vous n'avez pas encore réalisé ce que nous sommes, vraiment. Parce que connaître ce Dieu, avoir ces dieux avec soi, mais le connaître dans sa puissance de résurrection, c'est quelque chose qui est tout à fait parfait différent de l'avoir simplement dans la logique de la connaissance de ces dieux, alors vous savez qui vous avez. Et puis donc, il dit, alors il dit, donc, il dit, la puissance viendra sur vous, c'est ainsi que vous serez donc maintenant vous serez donc maintenant, commencez par Jérusalem, jusqu'à la marche aux extrémités de la terre, et puis pendant qu'il est dans les inscriptions, il fut donc élevé, et pendant qu'il montait effectivement, il leur a dit d'aller attendre temps de mais ils avaient les yeux fixés sur lui pendant qu'il montait. Et pendant que les yeux étaient fixés sur lui, avec autant de tristesse de pouvoir le voir partir, parce qu'ils aimaient tant être avec lui, et qu'il reste avec eux, et, parce qu'il leur avait dit, hein, parce que je vous dis que je m'en vais, votre cœur a pris la tristesse, mais il faut que je m'en aille, pour que le consolaté. Alors pendant qu'ils avaient les yeux comme ça, et puis pour bon, voir les anges qui étaient là, les entourants, ils ont dit, mais homme oh, galiléen, pourquoi tenez vous à vous regarder, c'est Jésus qui s'en va ainsi au ciel. Ce même Jésus qui est parti, il revient de la même manière. Donc, ce n'était pas des paroles en l'air, c'était vraiment la confirmation de la promesse que le Seigneur avait faite pour que les disciples puissent avoir quelque chose sur quoi ils doivent réellement s'accrocher et être fortifiés. Que notre Maître qui est monté dans le ciel comme ceci, il va certainement revenir. Parce que non seulement il nous l'a dit, mais aussi, aussi, les anges sont venus, aussi nous l'ont dit. C'est comme ça que vous pouvez voir que dans leur prédication, dans leur enseignement, dans, dans l'évangile qui propagé effectivement le retour du Seigneur Jésus-Christ était un élément fondamental, essentiel pour chaque monde. Parce que si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, notre foi est vain. Il a dit qu'il est parti nous préparer le place. En enfin, fait, que lorsqu'il aura terminé cet endroit, qu'il revient. Donc, un véritable croyant, un fils véritable de Dieu, c'est une de promesses qui doit marquer réellement sa propre foi. Il ne vit que pour ça. C'est ça qui est aussi un signe pour toi. Que tu es un disciple. Que tu es un élu de Dieu. Il y a quelque chose auquel la foi à toi s'accroche dans un monde comme celui-ci. Si tu n'as pas quelque chose, c'est comme Abraham. Si Abraham n'avait pas quelque chose sur quoi s'accrocher, il n'aurait jamais eu Isaac. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Dieu s'est adressé donc à Abraham en disant, mais Sarah, ta femme ici, la vieille ici, la stérile là, elle va te donner un fils. Et en plus, je te donne son nom à lui. C'est Isa. Tu l'appelleras du nom d'Isa. Et d'Isa ici, sera nommé pour toi une postérité. Ce qui montrait qu'il était un élu et qu'effectivement, qu'il était la personne auquel Dieu à pouvoir faire son choix, Cet Abraham a reçu quelque chose de la part du Seigneur et qui qu le permettait de pouvoir s'accrocher. Vous avez remarqué non? La Bible le dit. Il ne considéra point que son corps était réalisé. Même quand le corps lui montrait le contraire. Il y avait quelque chose pour lequel Abraham faisait. Il ne a pas pour son corps, non. Il y a quelque chose qui est idiomatique. dit. C'est ça un livre C'est ça un fils de Dieu. Il y a quelque chose pour lequel tu vis sur la terre. Le monde n'a plus de raison pour toi. Si cette chose n'est pas en toi, tu ne tiendras jamais. Il a dit Je vais vous préparer une place. C'est à toi et le Seigneur s'est agressé. Et cela fortifie. C'est pourquoi tu peux supporter les souffrances. Les insultes, et les moqueries et toutes ces choses-là. Toutes ces choses, tu peux les supporter. Parce qu'il y a quelque chose dont toi, tu sais que tu es possesseur mon frère et ma soeur ne peut pas oui. Oui. tu ça. Oui. As -tu, tu as tu même d'être insulté, d'être critiqué on parle du mal et toi, on parle, tu dis non je reste sous la position parce que je sais une chose, quand Dieu s'est adressé à toi, il a planté oui. quelque chose en toi oui. C'est pourquoi la Bible dit à Abraham, il dit, mais il espéra contre toute espérance. Parce qu'il y avait quelque chose là-dedans. Alléluia. Oui, ces hommes, ils avaient quelque chose que, que, que le Seigneur, notre Dieu, avait accordé là. Parce qu'il ne pouvaient pas les laisser comme ça. Ils les aimaient tellement. Il fallait qu'ils puissent laisser quelque chose au-dedans. Sur lesquels, effectivement, qu'ils pouvaient réellement s'accrocher, parce que vous voyez bien, il a prouvé, effectivement, hein, qu'il était le Seigneur du ciel et de la terre. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que, quand bien même, ils étaient là devant ces hommes-là, parce que les autres n'avaient pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ, eux, oui, parce qu'ils étaient là pour les impressionner en disant, mais, mais au nom de qui, par bah, quelle autorité, Pierre et les gens qui pouvaient hier trembler comme ça, ils étaient là avec une telle assurance. Ils les ont laissés d'abord, ces hommes-là, parler, parler, parler, parler, et parler, et puis ils le regardaient simplement avec une, une telle Et puis, la Bible dit une chose dans Acte 4, je vais juste lire cela, vous bien, et Acte chapitre 2. Verset 8, il dit, alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit, est chef du peuple et ancien d'Israël. Voyez-vous, voyez-vous ce qui se passe avec l'apôtre Pierre, transportons-nous un peu plus loin. Pour que vous puissiez réaliser effectivement, lorsque un homme a rencontré le Seigneur et que le Seigneur lui a donné quelque chose, il n'y a pas un homme sur la terre qui peut le faire bouger les armes. Même toute une armée en Dieu. Fait. Même toute une armée. Amen. Très David l'a Ligne, qui est 10 000 camps par Et à ma droite. Je n'essayais nullement à Ce n'était pas l'imagination. Cet homme Alléluia. savait où c'était. Il dit, quand même je marche à la vallée de l'ombre de la mort, où tous les hommes tremblent. Je ne crains aucun mal. J'ai cette assurance. Et c'est vrai, oui. c'est la vérité. Vous vous souvenez, lorsque Élie s'était il dit, vous avez ici ces 400 ou 800. Faites-le venir. Il n'y a pas de problème. Moi, je dérange. Pas de problème. Vous en avez beaucoup. Vous adorez ces, ces idoles, effectivement, Fastardi. Vous en avez parce qu'avec vous, je pense que vous, vous dites que nous avons Dieu, effectivement. Pas de problème. Alors invoquez votre Dieu. Le Dieu qui répondra donc par le feu, ça sera le Dieu. Je prêle que nous adorons tous. Vous avez remarqué comment ils se sont passés. Ils ont commencé à invoquer, à prier, à faire toutes les cérémonies, l'homme était tranquille. Il était sûr de l'humain. Parce qu'il savait sur quoi il s'est reposé. Il savait effectivement ce qui était au-dedans de lui. C'est ça qui te donne l'assurance, mon frère. C'est ça qui te fait traverser les épaules. Comment est-ce possible qu'il tient Non, ce n'est pas lui. C'est la C'est vrai, frère et soeur. Il faut que nous prenions en considération ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu cherche, ça ne sert à rien de perdre son temps comme simplement l'observateur, parce qu'un jour viendra, on le regrettera. Il a dit, mais il criait tellement fort, peut-être que, puisque Dieu n'était pas dit en voyage. il criait encore très fort, parce qu'il était occupé, à quelque chose, quand vous crierez, il entendrait. Il était sûr et certain, et tranquille, et calme, il observait. Il savait très bien. Et lui, il avait la chose. Mais eux, il n'avait rien. Et, et ah, Pierre s'est négué, les écouter. il les écoutait. Il pensait qu'il pouvait l'impressionner. Il n'avait pas réalisé. Vous savez, quand le Seigneur, notre Dieu, c'est pour ça que la Bible dit que les épreuves sont plus précieuses Ne cherchez pas simplement que tout, quand tout va trop bien, trop, trop bien, c'est que quelque part, il y a des Vrai. Vraiment. Il dit, toutes choses concourent dans le bien du Seigneur. La, la plus importante des choses pour toi, c'est de rassurer d'abord, je dois vérifier mon cœur. Est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que je vais faire ce que le Seigneur veut Amen. Alors quand les problèmes viennent, glorifie-toi. Quand les épreuves viennent. Glorifie Dieu. N'oublie jamais ceci, frères. La Bible dit le malheur atteint souvent, atteint souvent, ne cherche jamais les compromis, reste ferme. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel la délivre. La victoire Amen. dans toutes nos épreuves, s'il vous plaît, frères et sœurs, la victoire dans toutes nos épreuves, nous l'avons. Amen. Amen. Amen. Chaque épreuve que toi, frère, toi, soeur, qui aime tellement Dieu, tu passes au travers. Sache une chose, que tu as la victoire. Amen. Si tu persévères simplement dans la foi, dans ces seigneurs-là, tu verras la victoire juste devant toi. Puisqu'elle est à toi. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a mis. Donc, par les épreuves, Dieu t'instruit. Dieu te taille. C'est pourquoi il faut toujours prêter attention. Vous savez, comme je l'ai dit ici, prêter attention, prêtez attention. Parfois on ne prête pas attention. Mais c'est absolument important que vous prêtez attention. Parce que quand on prête attention, on retire quelque chose du Seigneur parce qu'il veut nous instruire. Et les épreuves, les difficultés par lesquelles nous passons sont vraiment bénéfiques pour nous. Et c'est comme cela que Dieu taille l'homme. C'est comme cela que Dieu forme le caractère d'un fils, d'une fille de Dieu. Hier, Pierre tremblait comme cela. Alors quand il a expérimenté la chose, il était en train de regarder. Il dit, mais, il dit, il dit mais, aujourd'hui, vous nous demandez, vous, vous nous posez la question. Vous, vous, vous, vous, vous nous posez, nous, la question. Pour que nous vous disions à vous. Comment c'est en vrai ce dis. Oh, j'aime cet homme. Oh. Il avait. Hier il pouvait avoir peur de la mort, mais il n'avait plus peur de la mort. Parce qu'il savait très bien que la mort n'avait plus de pouvoir choses. D'abord, vous savez très bien que. Ces gens là regardaient, ils dit mais ce pas possible. Il dit, mais lorsqu'ils ont vu l'assurance de Pierre, et des autres apôtres, ils dit, c'est pas possible. Mais ce sont tous des gens du bas-peuple, effectivement. Comment ils peuvent-ils être aussi sur cet élan comme cela Vous savez, c'était qui, je ne sais pas. Vous rien. Acte 4, c'est suivant, il dit. Hein. D'abord, je peux le lire verset 8. Il dit Alors, Pierre, en plus du Saint-Esprit, chefs du peuple ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait fait accordé à un homme malade, en fait, que nous disions comment il a été guéri, ça c'est les tous.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 Nous devions être sauvés. J'aime beaucoup cet homme. Il a montré effectivement à la voie. Il a aussi appris effectivement que voici le chemin. Vous l'avez rejeté. Il devenait Mais c'est par lui que nous avons le salut. Et puis lui, lui, il dit Mais lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et des gens, la Bible dit Ils furent étonnés. Des hommes qui ne tremblaient pas. Il dit Mais ils furent étonnés, sachant que c'était des gens de rien du tout. Des, des bas peuples. Et nous qui avons été. Mais des hommes aussi effectivement influents, ainsi de suite ils, ils n'ont pas peur effectivement. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué Ils ont remarqué que ces hommes, ils étaient bien, il dit ici, hein. il dit, et c'était des hommes du peuple, et ils reconnurent et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc avoir été avec le maître est un sourire effectivement. Vous ne serez pas la même personne, Amen. tout à fait différent. Amen. Et alors, c'est comme cela que il pouvait partir annoncer la bonne nouvelle du royaume aux hommes, effectivement, leur ramenant à cette espérance, cette ferme assurance, effectivement, que c'est Jésus là qui est venu, c'est Celui le Sauveur. Il dit pour toutes les choses que la loi ne peut pas vous justifier. Et par le sang qui a, qui a offert, les sacrifices à tout si toi tu crois, tout est péché, pardonne-toi. Toi qui es, es rouge, effectivement, dans le péché comme le Kawasi, mm. lorsque simplement tu reconnais ton état, Amen. tu lèves les yeux et dis Seigneur, rends-moi blanc comme le lèche, je reconnais mon péché, Amen. il est en blanc comme les... Tu te comme neige, c'est comme si tu n'avais jamais fait ça. Amen. ça. La loi de Moïse ne veut pas le faire. Il dit, homme frère, considérez ce que c'est Jésus ce nous a apporté. Amen. Dans les temps passés, tu venais avec l'agneau, tu coupais la tête. Oui, mais ton péché était couvert. C'est pourquoi tu ne montais pas, tu allais en bas, parce que les yeux du Seigneur sont très sains. Ben, par une seule enfant. Lui, par excellence mal il a amené à ça. Amen. Pour Oui, tous ceux qui sont Alléluia. Alléluia. Comment Amen. ne pas louer un tel Amen. Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai dit moi dans le péché, mm. et maintenant j'apprends, mais tu m'as parce qu'il lit. Amen. Tu vis, toi aussi, tu vivras. Amen. Amen. Donc l'homme qui était esclave, sans que les chaînes aient <coughs> le péché l'esclavage c'est brisé. Et Il dit, mais croyez en lui. Vous vous souvenez. Et alors, il était là dans la prison pour les silence J'ai beaucoup aimé ça. Alors, vous savez, quand on est en prison, est à ce moment-là, là, on commence à pouvoir pleurer et gémir. Oh, Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui se est passe? Enfin, Est-ce que là, on commence à pouvoir se poser beaucoup de questions? Non. En prison, vous savez ce qui s'est passé? Enfermé en chine. La Bible dit, ouh, on entendait des cantines qui sautaient. Ils priaient. Ils louaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu d'être en prison. Frère, c'est que c'est contraire à la pensée humaine. Pourquoi Parce qu'ils savaient que ces chaînes-là ne servent à rien. Il dit Mais je suis libre. Il m'a rendu libre. C'était lié. Il dit Ça, c'est de rien. Il dit J'étais en prison dans ce monde ici. Il dit Moi, en possession où j'étais. Et là, je suis libre. Amen et il, s'il il a permis tu soit en prison c'est pour que les bâtiments soient annoncés ils étaient loués, ils chantaient tous ensemble qu'est-ce qui s'est passé frère la Bible dit que le mur de la prison on tremblait Amen, Amen. Amen. il ne gémissait pas mais il chantait Amen. il louait Dieu Amen. parce qu'il se frère il avait quelque chose parce qu'il dit lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis en part Et le sein de ma mère dès moi qui Oh oh. Amen. Il et quand j'ai considéré l'excellence de sa connaissance Amen. tout ce que j'avais comme de la boue Amen. Amen. Amen. tu peux changer un terrain même les liens, même le couteau frère, c'est l'argent qui va changer son cœur. mais il sait où il se trouve il a chanté tout à l'heure pourquoi qu'on voit dire l'excellence et moi Amen Amen. Amen. Amen. Amen. la richesse frère Amen. Tu ne manqueras jamais de. Amen. Amen. Tu ne manqueras jamais de maison. Amen. Tu mangeras toujours. Tu vêtiras toujours. Amen. Et quand les portes des cellules, quand les murs ont tremblé, les portes se sont donc ouvertes. Alors quand les portes des cellules sont ouvertes, il y avait des prisonniers dedans. Oui. Ah les géoliers, lorsqu'il a train d'être magnifié, ils trouvent le portes ouvert et tout le monde s'est enfoui, Il prend donc le père pour me s'enfoncer. Écoute les lignes, Pour dire, ah Il dit, mais pourquoi tu veux tes fruits Alléluia. Les L'évangile dit pour ta délivrance. Il nous sommes tous là. Amen. Regardez, ils sont tous là. Il dit, ah bon, oh bon, oh, oh. Il s'agit quest lui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, il dit bon, ah Seigneur dit-il, voilà toute ta maison, nous allons sauver. Oh, le mal avait, le mal avait, il venait chez moi, venait chez moi. Toute sa famille a cru et été baptisé. Oh oui, il était en prison pour ses bijouxiers. Amen. C'est vrai. Quand Dieu aime l'homme, Alléluia. Oh c'est pour moi un instrument entre les mains du Seigneur. Le Seigneur lui fera faire des choses Enfin, On va dire, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas votre instrument. C'est son instrument. C'est la vérité. Jusqu'à l'amener en prison pour que c'est joli. Et ça va bien. Que Dieu connaisse. C'est vrai. Il est vraiment bon. Il a entendu la bonne nouvelle de Réal. Il dit, c'est Jésus que tu as reçu ici. Il était sur la terre. Parce que, quand on l'annonce, il était sur la terre, il a vécu. On l'a crucifié. Et on l'a enterré. Dans le tombeau. Tout le monde touche aux aléas du tombeau. Mais le troisième jour, il est sorti Alléluia. Ah, il est sorti du tombeau. Parce que. Quand l'homme vient à la foi, il doit connaître effectivement qui est ses sauveurs, ce sauveur. Ce qu'il a fait. Pourquoi il est soutenu, mais il est ressuscité pour notre justification. Amen. C'est vrai. Parce que par le baptême, c'est pourquoi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est d'une importance capitale pour un élu. Amen. Si tu vois quelqu'un qui discute en disant, moi, oh, de toute façon, je suis baptisé au nom du Père, Saint-Esprit, je ne change pas mon baptême, ne vous inquiétez pas. Parce qu'un élu, quand il entend que le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas discuté. Non, non, non, il ne discute pas. Vous savez pourquoi Parce que au plus profond de son âme, il a reçu qui Il a d'abord réalisé pour son salut. C'était le Saint-Esprit mm -hmm. Non. C'était qui dans la Bible, hein? Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les et sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous le recevons, la Bible dit que nous, nous sommes donc identifiés avec lui. Par le baptême. En quoi Samant. Identifiés avec lui, donc, avec lui dans sa Par le baptême. Et quand on nous relève, ce qui veut dire que nous sommes aussi identifiés avec lui par sa résurrection. cest des non On un chapitre 6 et 9. Romains 6, 16. Que, que dirons-nous donc Demeurons-nous donc dans le péché afin en fait que la grâce abonde loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment donc vivons nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, donc enterrés, enterrés, ensevelis, enterrés. C'est pourquoi la personne qui va être baptisée doit reconnaître pourquoi il va dans le jours du badem. Vous savez, un véritable croyant, une fois que l'évangile lui est annoncé, il veut vraiment quitter le monde, il veut vraiment mourir le monde, il veut un changement. Parce que la, la puissance de la parole dans son âme, brûle. vous souvenez encore des actes de l'île. Oh, oh enfin, qu que faisons-nous On ne veut plus. Et nous voulons être changés. L'élu ketchupia. Pendant mm. ben, qu'elle finit par parler, par parler, parler. Il dit, voici l'eau. Amen. Amen. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais voir, je vais réfléchir, pas de problème. mais l'homme là, quand il, il a fini de parler par lui, si, su si, le oh, si, si, si, et puis Philippe, c'est pas Philippe qui a dit, voici l'eau, non. faites les chats c'est Philippe lui continue à voir lui parler. Le cœur et l'Église te le travail, il dit, mais je vais être changer, je vais vraiment dire, il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je lui sois baptisé parce que je le veux Eh oui, frère. Parce qu'il faut être identifié à savoir à sa résurrection en son nom. Vous lui appartenez. Amen. Il a le droit de vous revendiquer. Parce que c'est vous qui êtes tenu là devant tout le monde. En tout cas, moi le monde, je n'en veux plus. Satan, te n'était plus. Parce que par cette chair ici, tu m'as fait faire autant de choses. Maintenant, mm. je meurs mm. avec lui. Alléluia. Ouais non. Et maintenant, je vais ressusciter avec lui. Et l'Écriture dit ici, Dieu est grand. Vous savez, dans les scènes d'écriture, la Bible dit que. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est venu. Jean 3, 4. Nous lisons cela. Puis, parce que je vous dis, nous allons les lire tous dans le saint Écritures. Je crois que c'est dans un Jean. Un Jean. Un Jean, chapitre 2, je crois que c'est ça, oui. Verset 15. Il dit N'aimez pas le monde. Un Jean, chapitre 2, verset 15. Il dit N'aimez point le monde les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Alors, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de des Dieu, et l'augure de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romain au chapitre 6, nous avons donc, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa Vous y êtes Afin que comme Christ est ressuscité de morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Oh, avec lui. Je suis mort au monde, aux choses du monde. En fait, Seigneur, je ne me sens pas obligé de pouvoir le faire. Mais de tout mon cœur, j'étais esclave. Je veux être débarrassé. Amen. Comme la femme samaritaine. Elle était une femme prostituée, pas parce qu'elle voulait, mais la chose, s'il était là-dedans, il n'en voulait pas. Ça. Quand vous n'aimez pas sur lequel vous êtes, le Seigneur est là. Amen. Il viendra toujours lui demander un contrôle. Parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle. Pourquoi Pour proclamer pour, pour la délivrance. Captif, n'est-ce pas vrai La liberté, hein? pour que le Seigneur, notre Dieu, est venu pour cela, pour que toutes les choses soient faussées. C'est pourquoi, arrivé ah, donc à cet endroit, il a trouvé la réponse à ce problème dans sa vie, vous ne savez pas. Et vous savez comment cela s'est terminé. Elle est retournée libre. Amen. Sa vie n'était plus jamais pareille. Parce qu'elle a ravi témoignage. Alors, ici il dit, en fait que nous marchons donc en nouveauté de vie, verset 5 dit, en effet, si nous sommes devenus une de même plante avec lui, par la conformité à sa mort, vous suivez cela ce n'est pas une sorte d'imagination, je fait fais seulement parce que c'était pas la coutume, mais c'est la fin d'une dentnification. Amen. Il dit, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité à sa mort, nous resterons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Si elle nous sommes d'accord avec lui, suivez et nous Amen. Pourquoi Écoutez bien te dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous comprenez mmh. Mmh. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est vraiment libre du péché. C'est vrai que le péché n'a plus le pouvoir sur vous. Hier, lorsque tu passais tout près des discothèques et que l'on faisait sortait, tu n'arrivais pas à résister. La jambe bougeait, les hanches tournaient, ah, les yeux c'était dans un sens, d'autre euh, Parce que quand tu passes là, c'était autre chose. Et puis c'est trop bien, eh, je suis chrétien. Déjà la jambe a été défendre, elle a fait tous les mouvements. Et puis après, je suis chrétien, je suis chrétien, il oh, Quand le Seigneur. Libère de toutes ces passions. Amen. Car ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés, la chair avec ses passions, avec ses désirs. En fait, là, dans l'esclavage dans lequel la chair vous poussiez, vous ne les vouliez pas. Vous vous forciez, en fait. C'est comme j'ai entendu les témoignages de sœurs à ce moment-là. Nous, nous on dans le monde, mais on se mettait des crayons là, fort comme ça, et puis les lèvres là, rouges comme ça, comme des tomates, mais qui n'ont pas bien mis. C'est grave, quand même. C'est très grave. J'ai pris une peinture rouge, là, ils ont bien mis, Et puis, en plus, là, ils prend encore un crayon tout noir, Maintenant ils me là, à encore les autres choses, c'est d'ajouter, vous vous savez ça ici oui. On ajoute là encore plus loin. Oui. Et j'ai dit, bon sauver. Et puis, vous voyez là, là, comme ça. Et, il a posé encore ici, des, comme, comme des, des animaux, là, bas les ongles là, J'ai dit, mais quand même, c'est. Hygiéniquement parlant, on peut quand même penser. Tu as des ongles qui sont longs. Et puis tu vas couper la viande hein? oui. oh, Bonjour frère, les ongles dans la viande C'est pas possible. Là. C'est même tout possible. Hein. Des ongles, vous savez, c'est pas moi qui dis. Les. Je vois ceux qui travaillent dans les hôpitaux peuvent vous le dire. Amen. Ah, voilà. C'est pas moi, parce que dire, oh, le frère, il est exagère. Le médecin vous dit que vos machins là, que vous mettez ici, vos choses là, avec vos bas, vos, vos, vos, vos ongles surplombés là, les micros rentrent dedans. Alléluia. Et quand vous allez voir les patients, Amen. il faut d'abord laver, laver, laver, laver, laver, laver. Pour ne pas transmettre vos micros. Amen. Alors, je ne sais pas moi, et puis, et puis ils vous mettre une peinture rouge, jaune, vert, violet, et c'est tout bien. Et vous le trouvez, et bonjour Jessica. Je ne sais pas si ici. Hein? Bonjour, hein? Et vous Et vous ces mains là comme ça, pour vous montrez. Mais qu'est-ce que tu cherches Quoi, être le panthère? Je ne sais pas. Ou je ne sais rien. Dieu a encore la grâce, Amen. Amen. mais quand Dieu délivre, il alors le Seigneur, Dieu, il dit quand nous étions là on se mettait à ces choses-là, parce que tous ces mots-là, c'est aboli, on se mettait à et puis quand on voyait des, des, des, des, des filles-là qui n'avaient pas de main, on les enviait tellement. On voulait tant être naturel comme elle, mais on ne savait pas. La Bible était comme ça, non Oui. C'est parce que Dieu vous connaissait Amen. Amen. On ne savait pas, on voulait tant envahir. Il fait, oh, vraiment, il est naturel, c'est aussi bien. Mais moi, quand le Seigneur est venu, il vous a la délivrance. Amen. Parce que vous aviez ce désir de vous être délivré, afin que vous puissiez être libre de sa mort. Alors, les dit, disent libre du péché. Plus à les péchés. Les blessés, les blessés. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui, Amen. sachant que Christ ressuscité de mort il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur Lui. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen donc l'homme en tout là et la parole de Dieu pénètre son cœur. On dit mais c'est sauveur là qui délivré, qui t'est ramenant capable d'être un fils de Dieu un saint devant Dieu parce que tu appelles, tu crois en lui te sanctifie il arrête tout et je ne peux plus être quelqu'un qui a envie de pouvoir vous le dire mais avec lui c'est plus possible donc quand tu l'as reçu il change ton cœur. Amen. Il te Amen. lave tellement que tu respires la santé. Amen. Le goût de pensée même défonné, tu ne peux plus l'avoir. Ça, tu pouvais encore autant de bruit frère. même tu pouvais peux confesser tu retournais. Les désirs étaient toujours là. Mais lui Les goût de penser, les désirs sont particuliers. Rien qui la pensée des vais vous le dit, ça te souille tellement, dis le Seigneur pardonne, Les fils qui qu'il a c'est pas possible pour moi, ne fais ce c'est pas pensé, passez par mon esprit. Parce que cela était donc des racines. Et il te change même dans... Amen, ah Amen, Amen, Amen, Oui, Ah, je ne peux pas m'aider, ah, Moi, je ne sais pas, depuis là, là. que je suis né, je suis tu comme ça je parle comme ça, je parle de, je parle ah, oui. pas, les gens me prendre fois que je parle, il dit si tu viens lui tu sais pas d'autre à la lui, oui quand la langue va bouger, l'onction vient Amen Amen Amen ah oui c'est merveilleux. Et toi tout ça, c'est ton pouvoir dire. Non, c'est Jésus a fait ça pour moi, il peut le faire. Oui, certainement. Oui. Et il a déjà fait puisque que tu as connu. <coughs> Dis-nous seulement ça. Mais maintenant, nous allons être sur le vide. Il a fait une promesse. Il est dans cette promesse. Lorsqu'il est mort, il a payé pour ton prix il est ressuscité, pour que toi, tu sois justifié, c'est-à-dire que, comme toi tu es péché, ça paraît donc, vous sait comment c'est arrivé là, qu'on a dit, pour toujours, c'est comme le péché habite dans la chair, <coughs> Lorsqu'il est venu, il a pris ta place à toi de pécher. Mm -hmm. Frère, vous ne pouvez pas réaliser ce que ça veut dire. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que je prie que Dieu vous accorde grâce. Mm -hmm. Vous ne jouerez plus dans les mm -hmm. La Bible dit qu'il s'est fait pécher, mm -hmm. c'est-à-dire que il a pris ta place, ma soeur. Mm -hmm. <coughs> Il a pris ta place à nous. <coughs> Là, à la place, à la croix de Corvétan, c'était ta place. <coughs> Lui, il a un saint devant Dieu, il ne pouvait pas mourir. Il n'avait jamais rien fait. Je sais que vous connaissez toutes ces choses. Mais vous le connaissez ici c'est la vérité ça. vous le connaissez là le gramme de Jésus qui est dans votre cœur est comme ceci un jour vous direz frère le tu avais raison frère nous connaissons qu'il est mort vous connaissez ici parce que si vraiment vous le saviez. Et que vous le croyez, vous n'aurez jamais de problème avec votre frère, votre soeur. Amen. Amen. Toujours et seulement la comédie, vous savez. Tellement nous croyons en toi. Vous ne croyez pas. La Vraiment, vraie que vous avez en lui, il est comme ça. Et tout est. Là. Vous vous connaissez beaucoup. Mais ici, ça ne descend pas. Frère, si tu peux réaliser, ma soeur que. Tu es mort pour tout péché à toi. Et c'est sauveur a pris ta place pour que toi tu prennes sa place. Tu ne seras plus jamais pareil. C'est la comédie que vous jouez, ça. À cette idée que vous sommes, vous savez bien au plus profond. Il suffit seulement qu'on vous libérer dehors, dans vos maisons. Que Dieu te bénisse. Pour cela, Dieu te bénisse. Amen. Vraiment. Amen. Quand tu es sincère, Dieu te change. Ça ne sert à rien de jouer à la communion. Quand on vous libère simplement dans vos milieux, Amen. vous ce que vous produisez. Quand Dieu te change, quand tu l'as dans ton âme, tu ne peux pas dormir avec tes pensées dégâtées. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen historique, c'est la vérité. Si, si nous sommes morts avec lui, on plante, on plante avec lui. La Bible dit qu'en fait, nous marchons en nouveauté de vie. Donc notre vie devient tout à fait différente. C'est les plus bons qui vivent, c'est Christ qui vit à moi. Et les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est Christ qui est à moi qui le fait. Donc quelque chose s'est passé effectivement. Donc à ce moment-là maintenant, l'homme réalise que j'étais comme cela et il a payé pour, pour que je ne sois plus esclave. C'est ce que le monde la péché et me pousser. C'est pour ça vous remarquez très bien que l'Écriture dit une chose. Toujours dans Jean chapitre 3, il dit quelque chose. D'abord au chapitre 5, chapitre il dit, mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous vous souvenez Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. N'est-ce pas vrai Et dans ce même Jean chapitre 3, quelque part, il dit une chose, un Jean chapitre 3. Vous oh, savez ça, je pense. Hein?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 Quiconque a cette espérance en lui, mmh. s'est purifie mmh. comme lui-même est pur. Amen. Vous avez compris? Mmh. Mmh. Continuons. Quiconque pêche transgère sur la loi, et les péchés la transition de la loi. Mmh. Or, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés Amen. Et qu'il n'y qu a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Et quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Mmh. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est vraiment juste, comme lui-même est juste. Vous voyez, frère, il n'y a pas de partie prière. Tes pensées à toi sont justes. C'est pourquoi, quand je vous attendez ici. Même si je les ai ouverts, je regarde, et les frères, la soeur, je regarde. mais... Oh, vous savez, celui-là a fait. Je vais te faire boucher dans le. Quand vous aimez tant le propos sanguinaire, vous devenez vous-même sanguinaire. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Il mmh. mmh. dit, mais éloigne-toi de ces hommes-là, mon roi. Parce que, vous savez, Psaume chapitre un. vous le connaissez, non Il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais il trouve son plaisir dans la loi de et homme, hein? Cet homme-là, il est heureux. Ça, c'est l'homme qui a connu, effectivement. Avec l'État, continue en disant Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne n'est celui qui pratique et justice, est juste comme c'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru en fait de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Il ne peut pas être hypocrite, il Amen. ne peut pas être double. Il ne peut pas avoir le langage de critique à gauche, à droite. Il ne peut pas oui. voir que oui toujours ses frères, toujours cette soeur. Il y a cette haine, ce venait là maintenant. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que cela est parmi vous, il n'y a encore rien de Dieu. Le Dieu dont vous prétendez croire, il est là. Vous avez beau crier, c'est pour bon, ça que c'est vrai qu'il y a eu des Vous avez beau crier, c'est là. La connaissance, elle est toujours là, mais jamais ici. Mais quand il descend ici, ma soeur, lorsque tu vas regarder ton frère, même si on tu sais, ce frère-là, il a mal parlé de toi et t'as insulté. Tu ne trouves pas même pas la haine pour pouvoir le détester. Amen. Ce que tu vois, tu dis, oh mon pauvre frère, il a été sous une mauvaise inspiration. S'il est un fils de Dieu, entoure-le. Tu vas l'entourer. Il va sentir. Vous savez, la plus grande force. C'est pas ta langue, c'est l'amour. Ah, oui. Tu dégages à l'endroit, il peut te détester, mais toi, donne-lui seulement c'est dont il a besoin. Ça solution. Il m'a fait, moi je ne peux pas, je ne je suis porté, je suis porté, mais Dieu a même dit, ne pas les écritures à ton D'ailleurs, vous savez, quand même, Dieu n'a pas dit comme ça. Hein? C'est que tu oublies, ce que Dieu dit que toi. Parce que il dit, c'est lui qui aime, qui aime, hein, qui oui. donne sa vie pour les autres. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu veux qu'il soit sauvé, il veut monter ses épaules. Laisse-toi simplement comme une carpette. Qu'il marche qu et qu'il fasse. S'il est des dieux et qu'il a été séduit, il reviendra. S'il si n'a pas de Dieu, ils sont sortis du milieu de nous il pas chassé, on ne chasse pas mm -hmm. c'est parce qu'il n'était mm -hmm. pas ça ne connaîtrait pas ça ne pas Judas est parti parce qu'il n'était pas s'il était de l'autre il serait resté pourquoi il ne faut pas te traverser parce que l'autre c'est de traverser mm -hmm. la, la parole de Dieu les mm -hmm. choses de Dieu <rire> c'est lui qui est des Dieu peut pas péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Maintenant, regardez maintenant. Qu'est-ce que tes Messiaen nous a dit Après les patients, je vous Qu'est-ce que cet homme de Dieu dans le livre des de Thessaloniciens nous a dit Il dit c'est vrai, on en parlait effectivement, mais il était invalidé, Et puis il dit mais ne vous laissez pas ébranler. Il faut d'abord, écoutez très bien, il faut d'abord que toi, qui L'apostasie. Je sais que vous le savez. L'apostasie soit arrivée auparavant. Nous lisons l'écriture que vous connaissez bien aussi, que vous connaissez. Que je veux quand même vous le lire avec vous. Regardez bien. Verset 3. 2 Samuel-Chapitre 2, verset 3. il dit Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut, il faut, il faut. Que la postasie soit arrivée auparavant. Donc avant que le Seigneur le fasse il faut que quelque chose se passe. La postasie doit arriver auparavant. Qu'est-ce que c'est que la postasie Vous le savez de toute façon, je sais, vous le Mais je le répète simplement, rafraîchir votre mémoire ici. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie En fait, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, de la parole. Parce que c'est l'abandon de la parole. Et je parlais de la foi, n'est-ce pas Vous savez que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. La véritable foi. Mais lorsque vous abandonnez la véritable parole, qu'est-ce qui se passe la foi véritable aussi mmh. n'est pas. L'état de l'État, est son passé. Il n'est pas aujourd'hui, c'était ses maillets. Alléluia. Mmh. L'apostasie. Mmh. Quand vous abandonnez la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, la foi pour croire n'est plus là. Ça mmh. devient vraiment une foi intellectuelle. Une mmh. logique. Vous savez cela mmh. Regardez une chose. Matthieu 24, qu'est-ce qu'il dit je ne vais pas être longtemps, hein, mais je vais le prier parce que le frère a demandé aussi le témoignage. Matthieu 24, regarde, je pense que c'est ça. Verset voilà. 9. Regardez. Alors, on vous livrera pour tout, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et pas à la qui, aux disciples, non. Vous suivez Alors plusieurs succomberont. Et ils se tailleront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup de gens. Vous avez suivi cela Je réalis encore. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce qui va se passer La charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour. Lui, il va se refroidir. <rire> Vous voyez, mon frère et ma qu'est-ce qui est, que, qu est qu y a comme élément qui actionne réellement le véritable amour dans un croyant Un pierre. Vous suivez? 1 Pierre chapitre 1, verset 22. prêtez attention. <coughs> L'écriture dit: Vous y êtes? 1 Pierre 1, verset 22. Et en purifiant vos âmes en obéissant à la vérité. santifiez la bataille. Ta parole est la vérité. Amen. la pure et la véritable parole de Dieu a la puissance de pouvoir transformer, sanctifier, produire ce qui est de Dieu dans un homme. Vous suivez Amen. Écoutez les que on dit. Par l'esprit, pourquoi Pour avoir un amour fraternel, sincère. Sans la parole pure de Dieu, pas avoir un amour fraternel sincère. L'amour du plus se refroidira. L'apostasie, la de la parole de Dieu, il y a quelque chose d'autre qui prend place. Quand ce n'est plus la parole de Dieu, soyez patient, qu'est-ce qui va donc prendre place Puisque, ici, l'Écriture nous dit par la parole de Dieu, la vérité, vous avez été sanctifiés. N'est-ce pas vrai Vous savez ça hein? mm -hmm. Sanctifier. Et quand on dit sanctifier, ça veut dire que toutes les choses aussi immondes, monde a fait sont enlevées. Et Dieu vous donne un nouveau cœur. Mm -hmm. Un esprit nouveau. N'est-ce mm -hmm. pas vrai mm -hmm. Et continuez, vous savez, mais... Verset 16, il va dire, Aimez-vous ardemment les uns les autres. On, Amen. Il dit, de tout votre cœur. Mm -hmm. Puisque vous avez été régénérés non par une semence correctible, mais par une semence incorrectible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute la gloire comme la fleur de l'herbe. La fleur de l'herbe, sèche est la fleur. Donc, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Donc, il y a une chose qui est tellement importante. Wow. Lorsque la parole de Dieu est mise à côté, tout nous envoie effectivement un amour et l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu suit toujours la parole de Dieu pour la confirmer. Vraiment. Mais c'est la vérité, ça. Et comme c'est la parole de la Bible, elle se trouve la vie. Donc cette vie qui vient en toi, elle enlève la vie de mort. Elle met la vie de crise à la parole. Amen. Elle Amen. Va te donner un cœur pour aimer ton prochain. Vraiment. Le jour de Pentecôte Il ils avaient des cœurs différents. Lorsque la parole de Dieu leur avait dit, hop, elle effectivement, à sa place, Effectivement, la Bible dit, venez tous. Amen. Vous avez tous un seul une même âme. Dieu ne disait que ce diable ma pas fait sa propre. Ils avaient tout en commun. C'est pourquoi on peut remarquer que le Seigneur avait dit... Je restaurerai. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, vous pouvez lire vos choses. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre effectivement quelle est l'action de Dieu. Amen. Vous pouvez observer en grande majorité aujourd'hui, la plupart de toutes ces églises se disent avoir reçu le message. Elles sont mortes vraiment elles sont mortes et le véritable amour en fait au milieu de Dieu ne se trouve pas allez-en vous pouvez faire l'expérience au frère vous savez j'ai vécu une expérience extraordinaire. la ville là où j'étais où j'ai prêché l'évangile j'ai vu le Seigneur en action d'une manière extraordinaire. Et vous savez, <rire> il y a un frère qui est venu. J'étais comme mon photo m'a touché. Il m'a dit, si vous vous souvenez que je vous ai dit, je ne vous pas dit, mais le frère qui est aux États-Unis avec sa femme, quand ils ont appris que je en Haïti, ils ont payé leur billet, ils sont partis là-bas. Ils étaient tellement dans un empressement, frère, frère Fenel, et sa, sa femme, la soeur Closée, que Dieu bénisse. Le frère Fenel dit devant tout le monde dit, mais Ma femme, c'est que vous voyez. Pour les prédications de ces frères que vous voyez, elle tremble comme ça. Quand les prédications. Vous savez, quand on s'est réunis, parce que quand on s'est réunis chez la maison, on met les prédications. C'est elle qui gère, personne ne peut elle prend, elle met, elle surveille quand on termine, elle reprend, elle remet il dit c'est comme cela que vous voyez la frère alors il dit, tout le monde dit il y a un frère qui était venu là aussi et c'est vrai, c'est terrible frère ça. et c'est vrai, parce que je suis arrivé d'abord chez frère, frère, frère et le frère était, je ne sais pas où c'était, était, il a été poussé à pouvoir venir. Et puis, il avait appris que j'étais là, mais il ne savait pas que j'étais passé chez le frère. Et puis il vient, il rentre, lorsqu'il me voit, je dis, oh, tu es d'abord, je regarde, il dit, frère, il dit, frère, frère, que Dieu soit béni. Il dit que Dieu te mais Il dit, frère, frère, frère, je voudrais donc vous rendre un témoignage ici. Je te dis, ah, ça fait deux des années. Moi ici, nous sommes connectés à votre ministère. Il dit, nous avons prié Dieu. Nous nous disions, j'ai regardé ça, nous disons, frère, comment dit, Seigneur, comment on peut faire pour que ton serviteur vienne ne fût-ce qu'une voix ici Il et dit, moi, et quelques frères, il dit, surtout moi, dit, j'ai prié Dieu, prié Dieu Et, et le frère Fenel dit. Et puis il regarde le frère, le frère Milo. Il dit, comment est-ce que le frère est arrivé Parce que même, on me posait la question au frère, il dit, comment est-ce que le frère est arrivé Moi j'ai dit, mais c'est le frère. Il dit, frère, il dit, frère, frère, le pasteur me que le Seigneur te bénisse richement, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse. Alors le frère Milo, regardez, il ne comprenait pas tellement très bien. Alors il entend le frère Fenel qui dit, il dit, nous avons prié Dieu pour que nous fissions qu'on puisse avoir l'occasion un jour de l'approcher pour Ne fût-ce qu'il est serré la main. Il dit Quand nous avons appris qu'il va quitter là-bas pour venir ici, par les États-Unis avec euh, l'Aïti, ce pas tellement loin, il dit Ce sera l'occasion pour nous. Ne fût-ce que le voir en chair, les tenir par la main. C'est pourquoi, moi, il dit Depuis 2005, là aux États-Unis, nous sommes attachés à ces mystères. Nous n'écoutons que ces prédications nous ne suivons que tous ces enseignements, moi et toute ma famille entière, nous sommes attachés à ça. Le frère dit, mais frère, nous aussi, nous sommes attachés, nous nous posons la question, comment est-ce qu'on pouvait faire pour que tu viennes Il dit, mais c'est ce frère, il dit, frère Milo, alors maintenant, ils avaient eu le désir que je rencontre, je rencontre les frères qui croient le message là-bas. Je la parole de Dieu dans différents endroits, je voudrais quelques témoignages pour que vous puissiez voir la puissance de Dieu. Et puis le frère dit, frère, nous voulons voir les avoir les frères pour qu'ils nous apportent la parole de Dieu, qu'ils nous montrent ce que Dieu est. Parce que nous, nous croyons à ces messages, à paroles qu'ils prêchent, effectivement. Puis il demande au frère, mais donne-nous, le frère me dit, nous voulons la voir que samedi, tout le monde. Et il dit non, non, non. Depuis là jusque là, il n'y a pas de place. Nous avons des réunions tout le temps avec lui. Le frère dit juste ne fisse qu'un petit peu, ne que quelques années. Le frère dit samedi, ce n'est pas possible. Dimanche, ce n'est pas possible. Le frère était à 10. J'ai dit au frère, mais quand même, lundi, je peux avoir un temps pour les avoir. Je suis arrivé. Et ça se marque, le frère qui croit au message. Pour oh, Qu que vous puissiez voir, frère et soeur. j'ai été dans les églises, frères, parce que celui qui m'a invité, c'était un dénominationnel. J'ai été dans les églises, frères et sœurs. Dieu est vraiment un les enfants. Beaucoup pourront rater l'enlèvement. Les derniers partiront. L'orgueil que vous avez, ça Les voir vous pensez ici. Si je pleurais, vous savez. Vous êtes tellement imbus de vous-même. Nous connaissons les prophètes. Nous savons -y. Les autres là. Frère, Dieu a confondu les autres. Vous pouvez vous rendre compte, frère, que je maintiens du haut de la chair. De je prêche la Bible, la parole de Dieu que nous avons ici. J'ai dit devant tout le monde je dis, les baptistes sont perdus. Les Il dit les Jésus des baptistes, si vous avez reçu la il a fait de vous des baptistes. Les Jésus des Les Jésus des devant les prédicateurs. J'ai dit le seul Jésus qui sauve, c'est les Jésus de la vie. Amen. La puissance de Dieu la question qui est Jésus que vous voulez Délivre la Bible! Délivre les baptistes, Ils sont tous sortis! Amen! Vraiment. Alléluia! Amen. Ce que j'ai vu Dieu faire, je vais lui montrer encore. Vous savez, les gens même avaient les cancers quoi, ici. Je prie. Amen! Amen! Amen. Une dame, une dame qui vous ah, une dame qui, une dame, ah, une qui était liée là, qui savait même pas arriver à depuis combien d'années, ça n'avait même pas bougé, sauter. Priez. Elle saute. Il vient, mais qui saute. Les photos sont là. On peut dire ah, que les frères et là les, les photos sont là. Frère, dans une seule rue ah, ouais, plus de 3000 ans. Ah, en fait, les gens qui ont. D'abord été enseigné pour leur montrer que la dénomination dans laquelle vous trouvez bâtisse et tout ça, pas qu'ils sont comme ça venus Non. C'est-à-dire qu'ils ont bien entendu montrer que la Trinité n'existe pas hein, dans les scènes d'écriture que le Yahvé de l'Ancien Testament. Et Jésus de l'Ancien Testament. Frère, comme notre soeur a dit, mais vous entendez des gens dans, le, dans la Bible. Vous jouez avec les. C'est comme Israël, vous savez, il était tellement orgueilleux, Dieu l'a mis à côté parce que c'est dit, si Dieu l'a fait un semain, un semain, un, un. Alors, bien, un, ce l'amour, ce Alors, revenons d'abord à ce groupe-là. Ils m'ont bien arrêté, ils m'ont bien. Je suis venu. Donc, les jours-là, le frère avait bien préparé son dîner. Puis, il y a même un frère qui avait quitté le même, je crois, pour reprendre Merci, ah, ben, si, c'est Voici, bon, c'était le frère en Christ. Il croit au message, que croit au prophète, évidemment. Tous les autres là, c'était du déchet. Je ne disais rien, je me suis. D'abord, on me pose la question. Lui, c'était vraiment sincère. Parce que, et ses frères, il me pose encore une question. Par la suite, là, que Dieu est pitié. Comme on a tellement.. Vous savez que Fed a aussi détruit le de gens. C'est la vérité. Votre frère a fait vraiment aussi un mauvais travail. C'est d'impression frère, mais. À un moment je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que Dieu lui accorde la grâce. J aime J aime les me posent, je l'aime beaucoup. Ce que le frères me pose là, me dit, Mes frères, nous nous trouvons maintenant dans une situation un peu difficile pour savoir, bon, je suis sur ça, pour savoir de quelle position je dois me tenir, parce que vous savez, on savait, on savait à l'époque que vous étiez avec le frère de Greffel, et maintenant, on a tellement entendu des bougies, les bousons ont on a tellement entendu des goûts, on, on, on a parlé tellement du mal et tout. Maintenant, où est-ce que vous allez Moi, je dis, moi, je sers Dieu. Je dis tout homme qui sert Dieu, je ne peux pas parler du mal. Amen. Si il c'est il gagne des âmes à Christ, je suis un homme. Amen. Amen. Amen? Amen. Il n'est pas mon adversaire. S'il gagne une âme à Christ, je dis, gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que je travaille. Il dit, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui insulte les gens. Je dis, vous n'êtes pas au courant des courrier qu'il m'a envoyé. Je dis, vous n'avez pas été.. Oh non, je dis, mais on informer faire notre main. Je dis, mais moi, je suis l'antéchrist, je suis tout ceci, tout ceci, le séduit, l'homme qui est ici. Il dit, je dis, moi, je n'ai rien dit. Un antéchrist, c'est un, un séduit. Je dis, l'origine de cela, c'est voit. C'est parce que le Seigneur a permis seulement que la colonne de feu soit votre fait sur moi. C'était ma mort. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien dit. Vous êtes au courant. Alors maintenant il dit mais comment Dieu nous commence que Dieu est tellement ministère Il dit, ah mais je vous rendre témoignage Amen. quand je lui ai rendu. Ah bon J'ai dit oui. Et voilà, dit, mais la lumière qu'on a vue sur ma tête là, c'est depuis l'âge de 15 ans et demi. la vérité. Mm -hmm. J'avais rendu témoignage dans ma, dans ma brochure. Ça, mm -hmm. Et puis la plupart des frères les savaient déjà mais Dieu a permis que, que cela soit foutu. Là. Vous savez, Dieu ne vous prend pas maintenant, c'est des bruits. Amen. Amen. Amen. J'ai dit au frère, j'ai dit, je n'avais jamais rendu témoignage de comment Dieu m'avait appelé au ministère, parce que je ne voulais pas que ce soit. C'était ce que Dieu faisait. Mais quand j'étais presque touché, Dieu m'a dit, rends témoignage maintenant. C'est à ce moment-là que tous ceux qui vivaient avec moi, comme eux, quand ils ont dit, ce n'est pas possible. Donc, donc, ce frère, il a inventé. Parce que pourquoi le surnaturel que Dieu faisait mmh. avec moi, mmh. c'était un ça. On ne pouvait pas penser que Dieu... Mmh. Mais maintenant, allez seulement de l'autre côté. Mmh. Posez simplement la question. Vous savez, ce sont des églises maintenant qui sont sorties des dénominations. Mmh. Les pasteurs mmh. avec des larmes. Mmh. qui se maintenant, nous, nous travaillons avec vous, aujourd'hui. Mmh. Ils nous baptisons au nom du Père Saint-Esprit. Maintenant, nous allons baptiser au nom Non seulement ils ont vu l'action, la parole de Dieu sortir avec puissance, Amen. mais ils ont vu Dieu à l'œuvre, les dirigeants n'étaient pas là. Les possédés, frères et sœurs, quand Dieu, si Dieu est avec vous, si Dieu n'est pas avec vous, ne cherchez pas des histoires. Mm -hmm. Vous savez ce qu'ils m'ont fait là-bas, les frères Parce que le temps n'est pas là. Regardez. J'avais des réunions le matin et les soirs. Les soirs, c'était où vous connaissez que l'Aïti, vous avez prié pour moi, l'Aïti est un pays de vaudou, Magicien, sorcier, tout ce que vous pouvez entendre, les grands féticheurs là. Leur pays, mon nom dit, a été vendu à Satan. C'est bien quand tu vois les prédicateurs, tu vas les dans des grands hôtels, il n'y a pas de problème. Hein? Tu invites les croyants dans un endroit, puis tu prends, tu termines. Mais là, vous savez ce que les frères m'ont fait. Je pouvais prêcher à l'église. Et puis frère, nous avons fait ce qu'on appelle la croisade. C'est-à-dire que dans un homme c'est-à-dire quel endroit où il n'y a pas de chrétiens, mais vous devez prêcher pour les enfants de la Christ. Vous savez où c'est Dans les milieux, exactement dans les villages, se trouvent les point, Donc les vaudous, là où ils font mal leur fétiche-là. Ils sont allés m'installer à un endroit-là, et des frères, c'est ici. Donc c'est la vérité. Hein? C'est ici, et tout c'est vrai. Les gens avaient peur d'entrer. Nous, cette région-là, c'est vraiment leur passion Et c'est là qu'ils ont placé moi, votre frère, pour prêcher la parole. Et moi, votre frère, avec la... Et vous savez encore à quelle heure il voulait... Si c'était la journée, ça va. Mais le soir. Le soir. Et vous, vous, avez, vous avez laissé la route normale là-bas. Hein? Et vous entrez maintenant dans une voie un peu bizarre là. jusque-là fait... au milieu en plus. D'abord quand vous roulez, vous passez un croisement, il dit, ici là, euh, on dit souvent qu'il y a des, des zombies. Vous connaissez, il me dit, vous les zombies. Oui. Ce sont des morts. Ils viennent dans ce croisement ici. C'est là où tout le fait. Ce... Et on doit passer. Et moi je vais dans les bas-fonds là-bas, le soir, la nuit, pour aller prêcher. Et je me suis tenu là. Les gens venaient, je me suis dit, avec la même vie. Amen. Et j'ai dit, c'est Jésus qui est le prêtre. La puissance que nous avons. Et le plus, que c'est les démons. C'est nous. Et nous, nous, nous avons la puissance. La sorcellerie ne plus rien. Il est de la sorcellerie. Et là, c'est Jésus. Vous ça. Je vous assure, Les femmes sont venues comme ça. Et non seulement cela. À un moment, c'était un mercredi. Quand je me suis tenu et j'ai prêché comme cela, alors ils sont venus. La puissance diabolique est venue, frère, pour m'attaquer, là où j'étais debout. Je prêchais comme ça, alors j'ai senti, c'est quand j'ai dégraçé, j'ai cette force venue venir, effectivement, pour pouvoir me dérasser. Oh là là, à ce même moment-là, il est venu. Ah Seigneur, j'avais le contrôle sur tous les esprits. Es. Hey, tout était silencieux. j'avais le contrôle sur tout. et que tous soient Ils étaient guéris, ça. Ils dans la forêt. Et les Amen. Et ce que les frères ont vu à Haïti, c'est que les frères ont vu à Haïti, ils ont vu les Jésus de la vie. Quand j'ai prié, effectivement, et puis, dans l'autre, effectivement, lorsque j'ai apporté la parole de Dieu, les âmes ont commencé à crier. J'ai dit, on dit, mais je dois prier pour vous. J'ai dit, mais vous savez, j'ai dit, pour me faciliter la gestion les mes frères, j'ai dit, dit, je prie pour vous, là, Levez simplement la main, parce que je suis malade, je prie, j'ai prié. Je priais, il dit, non, frère, nous voulons le toucher. Nous voulons qu'il nous impose de J'ai dit, mais frère, dis quand je me dis, non, il mais ici, frère, il faut que tu touches. Combien J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je peux prier, mais oui, mais nous voulons, je dis, frère. J'ai dit, bon, ceux qui sont malades, frère, tous, vous pouvez vous imaginer plus de 3000. Alors j'étais tenu au milieu, frère, pour qu'on m'aide, il fallait une ceinture de sécurité autour de moi. Et les gens poussaient, les gens, c'était une foule. Il y a une dame qui était au milieu de la foule. Et vrai, c'est parce que vous savez, quand je priais pour les gens dans les témoignages. Et alors, il y a une dame qui était là au milieu de la foule, parce que du monde venait, frère, et des frères. Écoutez, et puis, il était malade, car je crois que c'était son cœur qui avait des problèmes depuis des années. Elle tenait pas. Et on a tout fait, jamais Alors, quand maintenant, les gens devaient venir pour que je puisse prier pour eux, c'était presque tout le monde. Maintenant qu'il était dans la, dans, dans la foule, et la foule poussait maintenant pour venir, effectivement, donc c'était que comme ils étaient nombreux, on l'a. On l'a poussé, il est tombé, on l'écrase. Parce que tout le monde poussait, parce qu'il voulait venir me tenir. Il voulait que je puisse arriver à pouvoir prier pour lui, et lui imposer la bâton, par tous les moyens. Je vous assure, frère et sœurs, mais vous aurez les photos, toutes les photos, sont, parce qu'on peut dire les exagère, vous aurez les photos, elles sont là. Il fallait me sentir au périmètre de sécurité autour de moi, pour que, parce que et moi-même, vous allez m'étouffer. Et alors, la dame, elle était tombée par Maintenant on commençait à presque l'écraser parce qu'elle allait mourir. Avec vous voyez, le nombre de gens. Hein? Et puis, il dit au oh Seigneur Jésus, je veux mourir comme ça et pitié de moi, parce que si je pouvais, je voulais simplement arriver jusqu'à lui. Afin qu'il puisse simplement me prier pour moi. Vous savez, le Seigneur est le Amen. Et il a senti seulement quelque chose qu'il a pris. Et alors, c'est comme si la voix s'ouvrait devant lui. Le est levé, il s'est rélevé et puis pas ouf, il dit. Et j'étais suis arrivé devant l'homme. Il dit quand je suis arrivé devant l'homme, il m'a regardé, il avait un regard tout à fait particulier. Il a posé ce regard sur moi, et puis c'était tellement doux, et puis il a pris sa main, il a posé sa main sur moi. Il a dit, pendant qu'il a posé sa main sur moi, il dit, je sentis simplement dans mon cœur, je ne l'avais pas, pas parlé. Il dit, il je ne l'avais pas parlé. Il a pris sa main sur moi et il dit J'ai senti une douleur dans mon cœur, effectivement, tellement forte. Et il priait. Et quand il a pris, vous, vous savez ce qui est passé et Il dit Mais autour de lui, il y avait une très grande envie. Amen. Amen. Amen. Était tellement si fort. Qu'après prié, il me tient par la main. Oui. Il me dit Que le Seigneur te bénisse. Amen. À ce moment-là, quelque chose s'est passé. Amen. Tout le mal mon corps qui était aussi déformé, malade, dérive. Il dit Je suis libre. J'étais possédé depuis des années. Je pas à pouvoir dormir. Il dit Quand il me suis approché de cet homme, simplement, vous savez, frère, il y avait quelque chose que. Vous savez, je priais, je, écoutez bien, frère, je priais pour plus de 3000 larmes dans une réunion. Donc, pendant, quand je, quand je, quand je dis à mon frère, je ne savais pas me tenir debout, ce n'était pas qu'il ne s'est pas de l'aventure. Vous savez, j'ai prêché pendant plus ou moins une heure pour leur montrer la vérité de la parole de Dieu. Et puis après, maintenant, ils avaient les désirs que je prie pour chacun d'eux. Vous savez, vous-même, déjà ici, quand j'ai pris pour chacun d'eux, combien bien il faut me tenir par la main pour que j'aille là-bas, et puis je suis vidé complètement. Et après avoir eu des réunions, des réunions, et puis vous savez comment les cœurs est faible, puisque je dors pas vous. Et là, trois mille un par un Donc chacun de Les frères même ont oui, eu pitié de moi. Un des frères, parce qui était là, qui dit, Mais, frère, que a dit, frère, est-ce qu'on ne peut pas vous, vous prendre vous d'abord dans la chaise Parce que j'étais debout C'était la certaine secrétaire que je trouvais Les armes poussées. Chacun voulait avoir ma main. Ils étaient demandés, donc pousser, pousser, pousser, pousser. La plupart de toutes ces âmes qui étaient approchées, pour lesquelles je priais. Amen. Amen. Je me souviens même que la femme de mon frère qui m'avait invité, il me dit il frérie, Frère, mon fils, il est vraiment, ma fille, il est vraiment malade, elle n'a pas pu dormir. J'ai dit, je vais l'amener chez toi. J'ai pris sa main l'enfant. Je l'ai mis sur mon patin. J'ai posé simplement ma main, j'ai dit Seigneur, il m'a reçu dans sa maison. Mm -hmm. Tu es le Dieu qui guérit encore. Mm -hmm. Je donne l'enfant à la maman, le lendemain. Mm -hmm. mm -hmm. Guéris, Oui, guéris. Mm -hmm. Dieu a fait de grandes choses, de telle sorte qu'effectivement, que c'était le jour de la Bible. Mm -hmm. Sous nos yeux à tel point que des églises entières, quand je parle des églises, effectivement, frère, je suis parti dans un coin le plus réculé, dans le bas-fond, une église pentecôtiste, avec toujours la même Bible. Prêcher, et pendant que je prêchais, là, je disais à mon frère, je dis, vous savez, comme je l'ai toujours dit, j'ai dit, je peux m'asseoir avec vous, et là, vous savez, je peux savoir ce que vous dites. Amen. Ce que vous pensez. Je sais que vous êtes faux, vous êtes double. Vous pouvez tout jouer le rôle que vous voulez. Je vous laisse peut-être un peu faire la chose. Mais je sais effectivement ce que vous êtes. Je sais que beaucoup ne le croient pas. Moi j'avais rendu témoignage aussi là-bas, avec des frères, toujours des messages. Je suis encore un peu. Et puis j'ai dit Lui il se dit, mais j'ai un ministère à poursuivre. Si tu es un ministère à poursuivre, et bien on a un ministère. J'ai un ministère à effectivement. Et d'abord, comment d'abord tu es venu ici mm -hmm. Qu'est-ce que tu as comme plan, projet pour venir ici, et ici, comment tu arrives à pouvoir venir ici Et d'abord, il faut que d'abord que les frères soient d'un combien d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire Il fallait que les frères dans le message. Ils sont là-bas, soient d'un combien d'accord, pour qu'ils m'invitent moi, qu'ils viennent là-bas. Et puis dire en plus de cela, quand se comme si tu dis que c'est comme l'apôtre Paul, la peau, pour que l'apôtre Paul la il y avait dans cette ville, effectivement, il y avait des problèmes, il devait arranger les problèmes de dit le l'écoute. Et il toi, là où tu as été prêché là-bas, ce qu'il a pris là-bas, qu'est-ce que tu vas faire d'abord avec moi Et quel est le programme que tu as prévu je dis, mmh. mmh. toi, mais et puis, d'après Jean 16, 6 je 26, je crois. Ils étaient libres. Et puis acte 1. Mmh. Mmh. Mmh. J'ai vu Vous savez, frère, c'est triste, hein J'ai dit, oh, je mon frère. Alors maintenant, écoutez très Vous savez, je vous ai toujours dit ici. Si, je n'écris jamais à Et voilà. Moi, bon, je suis missionnaire. Envoyez-moi l'invitation en à venir chez vous. Non, frère. Ce ministère est tel ministère que Dieu m'a donné. Amen. Dieu même s'en occupe. Amen. Ces choses que Dieu fait sont surnaturelles. Alors. Pendant qu'il posait la question, il dit, oui, d'abord, euh, euh, quel, quel but tu es venu ici, qu'est-ce que tu vas faire Parce que d'abord, le frère qui m'avait posé la question, ici, je l'ai expliqué, je parlais le d'abord, lui, il n'avait pas il aurait à cela, il avait déjà ses pensées à lui. Pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que tu viens de faire ici, vraiment, quel, quel est le but tu veux implanter ai dit, oh, s'il vous plaît. Ben, j'ai dit, bon, tu veux savoir pourquoi, d'abord, j'ai rendu que mon tout à l'heure de mon ministère. J'ai entendu, comment est-ce que tu m'as appelé oui, oui, oui, nous avons entendu, mais, dis, mais oui, mais pourquoi Et puis, alors j'ai dit, tu veux savoir comment je suis arrivé à pouvoir venir ici Parce que bon, vous savez, la plupart du temps, le bloc but est que, bon, comme dans le ils ont des quartiers généraux, si on va là-bas, il faut que je puisse implanter une église. C est, c est, c est, parce que je pars jamais avec le Je pars pour prêcher la parole de Dieu. Quand Dieu sauve. C'est Dieu qui agit. Il fait ce qu'il a envie de pouvoir faire. Alors maintenant, regardez, je, lui réponds. je lui réponds, il m'a dit Oui, pourquoi tu es venu Alors, quel est le but pour lequel tu es venu ici Je comprenais la question. Je lui ai dit Bon, je t'ai dit, comment Dieu m'a appelé, comment Dieu m'a compris. Mais je lui ai dit Maintenant, je ne vais pas répondre à ta question. Il dit euh, Pasteur Milo, je là, celui qui m'a dit. invité, tu veux bien répondre à la question de ce vrai parce qu'il veut savoir comment je suis arrivé ici et pourquoi je suis venu, dans quel but. Vous oui. veux bien de répondre Il dit Où, frère Merci, frère. Il dit Moi, ici. Écoutez bien. Vous allez voir comment je suis arrivé à aller là-bas, pourquoi Dieu a fait telle chose. Il dit Moi, ici. Je ne connaissais pas ses frères. Je suis dans les dénominations, comme vous le savez. Dans les ténèbres. Mais quand il est venu. La lumière apparaît. Maintenant, je vois. Mais alors, comment est-ce qu'il est arrivé Parce que, vous savez, même les pasteurs avec, Jésus quand il a prêché la parole de Dieu, il dit Mais comment es-tu entré en contact avec un tel homme Comment es-tu arrivé à pouvoir Comment il explique-nous Comment est-ce que toi, ici, tu as plus entendre Et puis, tu as fait venir chez nous Comment tu as fait Alors, il dit Je vais vous expliquer. Je ne le connaissais pas. Et dans le cœur, on a le désir de pouvoir connaître la vérité. Un jour je me suis endormi. c'est en m'endormant que je me suis végété quelque part et je vois quelqu'un qui vient il avait compris c'était le seigneur jésus qui vient qui dit je veux venir chez toi je regarde les visages c'était les visages de ses frères je connaissais pas le frère et quand il m'a dit je veux venir chez toi je compris c'était le seigneur qui voulait venir effectivement nous visiter. Je dis, mais comment je veux retrouver ces frères Quelque chose me pousse d'aller sur Internet. Frère, c'est du sous-internet. Il dit, je suis sur Internet, que je lui dis, mais tape mission. Je commence à taper mission, mission, mission. Pas bah, je vois, il dit, mais sur mission, c'est Il dit, bon, je pousse le bouton. Ah, c'est lui. Oui. C'est lui, c'est pas mal lui. Lui qui j'ai vu, qui dit je ne sais pas. Il dit je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me l'as montré, quand je vais lui écrire, dès que tu me dises oui, je vais venir. Et il dit, quand je lui ai écrit, le Dieu la réponse était comme ça. Il a dit oui, il a dit oui. Voilà comment je suis en train de Et voilà comment Dieu a fait des choses. J'ai dit, frère, tu as eu la réponse? Oui ami, c'est un démon là et puis il dit oui, il dit oui, oui bon, bon, maintenant, maintenant, avec tous ces âmes là qui ont cru à part qu'on est en train ces armes là qu'est-ce que tu vas faire avec eux, comment tu vas faire et puis le frère, le frère, l'autre frère là qui venait pour dit mais frère, malgré que le frère il faisait vous a montré, tu es tout je dis mais il a quand même expliqué. il non, je vais savoir, qu'est-ce qu'on va faire j'ai dit mais frère, j'ai prié pour toi j'ai dit une chose, j'ai dit rien. Si déjà c'est du surnaturel, que Dieu a eu à pouvoir faire en sorte que je vienne ici sans que moi je cherche. et Dieu lui-même a eu à pouvoir prendre contrôle, il dit mais est-ce que Dieu n'est-il pas capable de prendre soin Tu dis la preuve, mais je vais te montrer, quand je suis venu, il n'avait pas connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui ils sont là, les passeurs et l'autre, lui il s'est donné maintenant la parole, Toute son église a caché la parole. Les pas Passer milos, donc tous ce genre-là, j'ai dit mon frère, gens-là ne peuvent pas entourer ces armes-là pour y voir, hein, hein? Dis, vous voyez, vous êtes tellement pris du haut. Et puis, notre frère pose la question, et il est très difficile. Je vous juste simplement un éclaircissement, la même, frère même, même, même, même, même, même, même, même, même, même, alors, il dit, mais c'est sais, pour être parce que moi, je l'ai dit effectivement, pour la position qu'il a compris. Ils attendent d'abord, je suis la lumière. Dis, il lui a fait des fois, je lui ai dit, tu as du travail. Mais. Et alors, maintenant, il dit, mais je voudrais un peu savoir un peu, en rapport avec là, les sept tonnerres. Qu'est-ce que toi, tu crois par ça Je dis, je suis content, tu me poses la question, à quoi ces tonnerres Je lui dis, tonner. dis, je prends ma Bible, hein. je vous montre, effectivement, où est-ce que ces tonnerres sont révélés Ainsi, ah, s'ils ne sont pas révélés. Moi je ne peux pas prêcher quelque chose n'est pas le oh, Gloire à Dieu, tu dis gloire à Dieu. Et puis il y en a un qui était assis avant Le Frère il faisait, je voudrais quand même vous poser une question. Toujours en rapport avec les sept tonnerres, comme vous avez dit. Alors il a parlé, puis je l'ai regardé, Je dit, frère, je vais te dire une chose. Tu me demandes ça, me voilà. La question que tu voulais me poser, mmh. elle est ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Mmh. Et tu attendais de moi, effectivement, je te réponds comme ça. Mmh. Pour que tu me dises ça, ça, ça, ça. Bible mmh. la main. Mmh. Ah, c'est vrai, frère. Mmh. C'est la vérité, frère. Mmh. Rien que ça. Ça, mmh. c'est la force. L'obligation, moi, c'est bon. frère, prier pour moi. Très pour mmh. J'ai prié pour les gens qui étaient là tous. Mmh. Ils avaient d'abord entendu, je disais, mais Dieu m'a donné la grâce de savoir qui vous êtes. Mm -hmm. Ils pensaient que c'était tout, j'étais là. Mm -hmm. Mais ils l'ont vu, Dieu en action, sur mm -hmm. le champ. Mm -hmm. Et l'homme qui baissait la tête dit, mais c'est la vérité, frère. Mm -hmm. Il dit, mais c'est vrai, tout ce que tu dis est vrai. Mm -hmm. J'ai dit, mais c'est vrai. Il dit, mais vous pensez qu'ils ne sont pas là pour jouer le Dieu de l'abîme est toujours le même. Amen, amen. Frère, ça crée un réveil dans cet endroit. Amen. Alors, pendant que notre soeur me donnait son bébé pour que je prie, et je prends le bébé, je regardais, il y avait un couple qui était là. avaient les yeux fixés sur moi. J'ai dit, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Il était parti au. On mmh. nous Il y avait donc, après avoir prêché, il y a le pasteur Bolas qui vient. Qui me dit, ah, y il y a un couple qui vient là. Ils ont un problème, ils ont un bébé. Ce monsieur travaille au gouvernement et le gouvernement lui donne l'argent parce qu'il doit aller en Inde pour aller faire, faire une opération. Depuis que cet enfant est né, il ne grandit pas, il a une malformation cardiaque. Donc son cœur est mal formé. Quand ils ont appris que tu étais venu, ils sont venus me demander si tu pouvais prier pour leur enfant. Alors j'avais un enfant là-bas, et voulait que je prie. Je regardais donc. J'ai dit, et quand ils sont venus avec leur enfant, je prends mon enfant. Je regarde, je dit, oh. je dis, madame, monsieur, vous venez pour que je prie pour cet enfant. Alors que toi, monsieur, et toi, ta femme, et ta femme ici, vous ne vous entendez pas. Votre couple est au stade des pouvoirs. Ah. J'ai dit oui, c'est vrai ou pas C'est une vérité. J'ai dit, vous voulez que moi je prie pour cet enfant ici il mourir Oh non, faut pas qu'il enfant. J'ai dit bon, eh bien, mettez votre vie en ordre. Alors ce matin, je priais pour l'enfant. Et si vous veux oui, mettre en ordre maintenant. Oui, oui, oui. Oh, Arrange ton problème avec ton oui, mari. Et moi, je prie pour l'enfant. Oui, ils ont arrangé leur problème. J'ai prié, le bébé sur ma poitrine. Ils sont partis pour les amen, lesquels étaient en droit. Amen. Amen. amen. Après avoir dit cela, je priais pour le bébé, tout le monde, et puis après. Je lui faire Bien, bien, bien. Moi et ma femme, oui. Je... Oh oui. Oh oui. Le Seigneur Jésus-Christ Le même, hier, aujourd'hui, d'être éternel. Nous avons une responsabilité, frère. Elle est énorme. Et c'est vrai. Ce que dans l'action, effectivement, que le Seigneur va avoir à pouvoir faire, nous avons une part de responsabilité. Par le de vous ne savez pas valoriser frère, la, grâce accorde, vous vous savez pas, soeur, la grâce que Dieu vous accorde, mais vous méprisez. Vous ne savez pas, ma soeur, la grâce que Dieu vous accorde, vous méprisez, vous ne valorisez pas. C'est-à-dire, j'ai vu des gens malades à un stade et les toucher, donc chaque homme, chaque personne voulait s'approcher, donc que le fils que je me touche. J'ai vu que je priais pour les malades, Les gens s'accrochaient même à mon pantalon. Mon pantalon ici, vous voyez. Les gens s'accrochaient pour être guéris. Avec une telle foi, Dieu a J'ai vu des gens qui pleuraient. Mais Seigneur, nous avons pleuré, prié, cherché pour qu'un jour, nous puissions simplement les serrer la main. De voir et serrer simplement la main, vous toucher simplement. Vous ne pouvez pas vous imaginer la reconnaissance qu'il avait des pasteurs. Vous savez, j'ai vu des choses extraordinaires. Et je pleurais, je dis, Dieu ait pitié de ton peuple. Les gens, c'est peut-être pas nécessaire de pouvoir les dire, mais vous savez... Dieu aime les hommes. Mmh. Il aime les hommes. Et aujourd'hui, ce sont des milliers, frères, des milliers qui ont réellement cru à cette parole que nous prêchons. Cette lumière du temps du soir que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir. Mais ils ont dit, nous ne pourrons jamais être des banalistes. Vous savez, je dis à mon frère, je termine par là, je dis à mon frère. Quand l'autre frère dit, oui, nous croyons, c'est le frère du oui, et c'est qu'il prêche le message comme le prophète, comme le prophète, comme le.. Alors, il dit, Seigneur, c'est sûr de l'humanité. Avec les mains de William Bardam, quand ils entendent, ils commencent là, aïe ah, Surprise Le pasteur et l'autre dit, oui, nous connaissons le frère du Parce que quand le frère a eu à pouvoir l'inviter, Lorsqu'il était d'accord de voir venir, le frère nous a donné le signe de faire le fait. Nous sommes allés pour écouter la parole. Nous n'avons pas de problème pour croire au prophète, mais nous croyons ce que cet homme prêche parce que son absolument. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui le prophète a dit, le prophète a dit. Mais nous sommes sur le fondement que lui nous a donné. Et sur cela, je regardais, j'ai dit. Dieu a des élus. Ouais. C'est peut-être euh, la dernière trompette qui rétentit. Que les élus de Dieu de véritables puissent sortir. Vous pouvez vous rendre compte, imaginez qu'un jour dans la dénomination, il y a encore des frères qui croyaient au message, qui seraient réellement baptisés au nom de jésus christ Difficile, mais ça déménie. Que on prie à cette parole. Dans laquelle le Seigneur, notre Dieu, nous conduit s'alignent dans cette position. Ils attendent, de, les panicateurs attendent des TVT et des CD. J'ai un problème. Je vais terminer par là. J'ai un problème. Je n'ai pas de frères maintenant qui peuvent arriver à pouvoir travailler pour la reproduction des CD et des DVD. C'est déjà un retard énorme que nous avons ici. Alors, j'ai besoin des hommes qui sont déterminés à pouvoir servir aussi les Seigneurs par ce à aider le frère Emmanuel, à aider les autres frères comme frère et dans la bibliothèque pour la pression, pour pour les céder et DVD dans les frères et les sœurs que Dieu pourra toucher le cœur, qui aime l'œuvre de Dieu, et qui croit réellement que c'est le Seigneur qui, qui agit et qui voudrait réellement. Pas un frère qui aujourd'hui se tient là et puis une semaine après on ne le voit plus. J'ai beaucoup de cours, j'ai beaucoup de ces J'ai aussi été étudiant. Quand vous aimez Dieu, Dieu devient plus important. Amen. Amen. Je sais que vous mentez, frère, parce que vous n'avez pas envie. Quand j'ai beaucoup, j'ai été aussi étudiant. Et si la puce, j'avais ici aussi, j'étudie tous les jours. J'étais toujours attaché aux choses. Il n'y a pas quelque chose de plus important dans la vie que servir le Seigneur. Alors, si vraiment vous êtes là, et que vous avez dans votre cœur le désir de pouvoir servir le Seigneur, de vous mettre au service là-bas, je voudrais que vous alliez vous présenter à Frère Emmanuel. Je voudrais que si vous allez à Frère Emmanuel, que Frère Emmanuel vienne avec vous dans mon bureau, pour que je vous parle à lui, je vous parle aussi en vous aussi, pour que je prie pour vous, afin que le Seigneur... Ne venez pas pour me jouer la comédie, mon frère. Venez parce que vous sentez dans votre cœur que le Seigneur a touché, vous. pour que vous puissiez aussi arriver à pouvoir aider. Aussi ceux qui sont venus à la foi. Vous pensez les gens qui, sont, qui étaient des féticheurs, qui se des féticheurs, qui sont sortis de ces choses-là et qui sont venus à la foi. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Les prédicateurs, ils ont besoin d'écouter pour être instruits et servis le Seigneur. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos prières. Je sais qu'il y en a parmi vous, ceux qui ont vraiment prié, qui ont jeûné et qui tous les jours pensaient à moi. Et vos prières m'ont été d'une aide bénéficie. Je pense aussi à mon frère Manzan qui est son église aussi, je l'ai aussi prié pour moi aussi, à vous tous aussi, ici. Vous savez, quand je reviens, je reçois un SMS, Laïka, la fille de mon frère Manzan, et mon frère Pascal, cet enfant, elle est particulière. Elle me dit, même quand tu partais, même si tu ne m'as pas entendu, mais tu étais toujours dans mon cœur, elle dit, je pensais toujours à toi, j'ai prié toujours, je prié toujours, Laïka, petite fille c'est une consolation mm -hmm. de savoir que vous avez des frères et vous avez des soeurs et ce qui s'est passé là-bas, vous y avez aussi pas mm -hmm. Les âmes qui sont sauvées et délivrées aussi c'est donc je besoin ce que vous priez beaucoup pour. Mm -hmm. que le Seigneur me la grâce je pense mm -hmm. que dans les temps à venir les choses seront beaucoup plus différentes mm -hmm. ce sera plus pareil si vous voyez que les choses changent ne vous étonnez pas mm -hmm. c'est que Dieu je je dois maintenant davantage me consacrer plus en plus à ce qu'il attend de moi pour que son peuple puisse habiter. maintenant le frère prévoit de pouvoir que j'aille à Washington dans un coin les habitations et puis aussi que Dieu vous bénisse richement, fortifie beaucoup. je suis heureux d'être te Lève-nous, nous allons tous sourire, Merci remercier le Seigneur notre Dieu pour sa grâce, son secours et son souffrance.